Bonjour, euh, Miguel Maramdiai. Euh, bonjour, Naykumba. Bonjour également à tous les auditeurs de Réumé FM. Voilà, Miguel Maramdiaye, vous êtes le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, membre également de la coordination des associations de presse CAP. Ce 3 mai marque la journée mondiale de la liberté de presse. À votre avis, par rapport à cette journée? Alors, comme vous l'avez dit, nous célébrons, disons, la liberté de la presse à l'instar de la communauté internationale, parce qu'au quotidien, les, les secteurs sont, sont célébrés euh, au quotidien, donc, que ce soit au Sénégal, mais également euh, partout dans le monde. Maintenant, c'est au tour de la fête d'être célébrée à travers donc, le respect de euh, la liberté d'expression. Nous devons faire un travail d'évaluation, mais également voir les perspectives en matière de liberté d'expression dans notre pays. Donc vous trouvez, vous trouvez cette journée importante oui, elle est, elle est très importante parce que tout simplement, comme nous l'avons dit, euh, tous les experts sont célébrés. C'est une occasion pour nous, les acteurs des médias ici au Sénégal, mais également dans les autres pays, mm -hmm. de faire une évaluation par rapport à tout ce qui, était fait, tout ce qui a été fait donc, depuis le début. Mm -hmm. Parce que la liberté d'expression, la liberté de la presse euh, est garantie par notre constitution ici au Sénégal. Et Nous constatons au Sénégal que de plus en plus, disons qu'il y a une menace qui est réelle, donc c'est nécessaire pour nous de faire une évaluation c'est pourquoi d'ailleurs nous, nous avons des activités qui sont prévues, nous allons y revenir tout à l'heure, c'est oui. pour essayer de faire une évaluation et parler également des perspectives concernant euh, l'état de la liberté d'expression l'état de la liberté de la presse ici au Sénégal Voilà, vous êtes le président de la convention des jeunes reporters du Sénégal et on voit que les reporters sont souvent victimes de violences policières sur le terrain, euh, surtout lors des manifestations. Avez-vous un message à lancer par rapport à ce problème Alors, le constat est tout en Il est rare au Sénégal d'assister maintenant à une manifestation sans qu'un professionnel des médias ne soit violenté par les forces de défense et de sécurité. Oui. Euh, ce que nous dénonçons vigoureusement, parce que si nous ne sommes pas arrêtés, nous, sommes souvent, donc, euh, nous, sommes, nous recevons souvent des, des grenades, et le, le dernier cas en date c'est l'affaire de la Cameraman camera Woman lors donc des dernières manifestations qui ont eu lieu au niveau de la cité Au gourgui elle a passé une semaine à l'hôpital donc c'est une situation que nous déplorons parce que tout simplement on pouvait l'éviter parce que les professionnels des médias ne font que leur travail. Nous l'avons rappelé dès l'entame de l'interview. La liberté d'expression est garantie par la Constitution. Le travail également des forces de défense et de sécurité est garanti par la Constitution. Nous devons collaborer sur le terrain. C'est pourquoi nous ne comprenons toujours pas ces actes de violence, ces altercations entre les professionnels des médias sur le terrain et les forces de défense et de sécurité. Nous savons que nous avons une part de responsabilité parce que nous, de, nous avons un comportement, euh, il y a un comportement que nous devons adopter sur le terrain. Mais force est de constater que même après, après identification, souvent nous sommes visés par ces grenades-là avec les forces de défense et de sécurité. Ça, c'est inadmissible. Et nous avons même interpellé le ministre de l'Intérieur. Et si vous vous souvenez pas plus tard qu'hier, oui. le patron du Cemtex l'a rappelé lors du dépôt des cahiers de doléances. Parce que c'est une question qui nous, qui nous préoccupe. En tout cas, nous, au sein de la Convention, nous avons posé le débat il y a un an. Nous avons même invité, c'était en collaboration avec le CST, nous avons invité même le sous-préfet de Dakar, qui est souvent sur le terrain, c'était pour comprendre réellement là où se trouve le problème pour essayer de trouver des solutions. Mieux, nous avons également soumis au ministre de l'Intérieur un programme, c'est pour un atelier de renforcement de capacité entre les forces de défense et de sécurité et les reporters sur le terrain. Nous allons parler de nos missions respectives. Peut-être à l'issue de cet atelier, on aura une amélioration de, nos, disons, de notre collaboration sur le terrain. Et le président l'a dit hier, il nous faut même un code un code de conduite ou bien un, un, un, un protocole de non-violence entre nous et les forces de défense et de sécurité. Maintenant, quand nous disons que peut-être nous avons une part de responsabilité, parce que souvent sur le terrain également, euh, les reporters ne se posent la position des, des reporters les souvent à, à désirer, parce que dans une manifestation, la place du reporter c'est derrière les forces de défense et de sécurité. Maintenant, avec l'avènement des nouveaux médias, et il est difficile de faire convenablement notre, terrain, notre travail sur le terrain. Il y a des personnes qui se réclament des professionnels des médias alors qu'ils ne le sont pas. Avec leur téléphone, donc ou qui peut-être euh, explique ce comportement des, des forces de défense et de sécurité. Mais c'est à déplorer. Nous devons voir comment améliorer cette relation-là. Parce qu'il y a d'abord la carte nationale de la presse. Il y a également les gilets que nous avons eu à distribuer il y a un an à la veille, des, même pas un an à la veille des dernières élections des députés, 1000 jurés qui ont été distribués aux rapporteurs. C'était pour lutter donc, contre cette situation délétère ou bien cette situation difficile entre nous et les forces de défense pour faciliter l'identification. Force est de constater, depuis lors, il y a des cas qui ont été recensés. À chaque fois qu'il y a une manifestation au Sénégal, il y a des confrères qui sont arrêtés ou bien il y a des confrères qui sont victimes de, de violences. Et ça, nous disons basta. Euh, Miguel Maram, aussi euh, parlons de l'emprisonnement des journalistes, comme c'est le cas actuellement, avec euh, notre confrère de Walfadri, Pape Ndiaye. On a vu aussi euh, le cas de Pape Alégnan. Euh, la CAP, euh, la coordination des associations de presse, à l'occasion de ce 3 mai, demande la libération de, de tous les journalistes emprisonnés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Effectivement, parce que, comme vous le savez, la CAP, c'est l'organisation qui regroupe toutes les organisations de presse, que ce soit soit le saint le patronat, l'appel, la convention, le correct euh, Vous l'avez dit, si vous vous souvenez, l'année dernière, le Sénégal avait reculé concernant le rapport produit par Reporters sans frontières. L'année dernière, c'était quoi C'est parce qu'il y avait des maisons de presse qui ont été attaquées. C'est l'exemple du groupe Future Media, c'est durant la COVID-19. Il y avait également le signal de la Sainte-TV qui a été coupée. C'est ce qui avait expliqué... Et ce résultat-là, se recul concernant donc la situation de la liberté de la presse au Sénégal. Nous avons des craintes également pour, ce, pour le nouveau rapport qui sera rendu public, parce qu'en tout cas, vous l'avez rappelé, il y a notre confrère Pape Alénin qui a été arrêté, emprisonné, et actuellement également, il y a au moins deux confrères, euh, disons trois confrères. Euh, qui sont dans les liens de la détention. Parmi eux, Ndiaye, qui était l'ancien président de la Convention, depuis maintenant plus de deux mois, il est dans les liens de la détention à Sylvie Ce qui est du tout en heure. Parce que pour la première fois, nous allons célébrer la liberté de la presse avec des confrères qui sont à l'intérieur des, des prisons ici au Sénégal. Donc c'est déplorable. C'est pourquoi nous demandons solennellement aux, aux autorités de, de de libérer, de libérer nos, nos confrères. Et nous allons demain, nous, nous allons ce mercredi, autant pour moi, à 15h, organiser donc un rassemblement au niveau de la Maison de la presse. C'est pour euh, réclamer la libération sans condition de nos confrères. Un rassemblement qui sera suivi d'un panel. Un panel, c'est sur la sécurité nationale et le droit à l'information. C'est pour essayer de trouver l'équilibre. Parce que tout simplement, si vous regardez tous les confrères qui ont été arrêtés ces derniers temps, souvent on nous parle de sécurité, euh, sécurité de défense ou bien de sécurité nationale. C'est pourquoi nous avons maintenant trouvé nécessaire de poser le débat, poser le débat avec tous les acteurs. Parce que euh, les panélistes, il y a Matarsila, euh, un homme connu dans le monde des médias, qui était l'ancien directeur de la RTS qui a travaillé également dans plusieurs pays dans le domaine des médias. Il y a également le colonel Antoine Wardini. Qui était au niveau de la DIRPA, donc qui va peut-être nous expliquer euh, la notion de sécurité nationale, les limites et tout ça. Il y a également Célicette qui est expert en droit des médias et ce débat sera modéré par notre conseiller Mignal Barossei qui était à la RTS. Oui. Ensemble avec tous les acteurs, nous allons voir comment trouver une solution parce que le but c'est de parvenir à avoir au moins ce. de voir tous les prof professionnels en tout cas faire le travail leur travail convenablement sans pour autant être arrêté, tout en respectant les, les règles qui encadrent notre métier. Donc il y a un panel qui est organisé à 16 heures mais avant le panel, il y a un rassemblement de 30 minutes pour crier et dire, euh, pour demander la libération de nos, de nos confrères. Ça sera au niveau de la Maison de la Presse. Voilà. Et pour le Code de la Presse, selon vous, qu'est-ce qui euh, bloque euh, le projet du Code de la Presse Bon, le code, le code de la presse a été voté. Oui. Maintenant, il y, oui. y, mmh. y a certaines dispositions qui ont été appliquées. Il reste également d'autres dispositions. C'est pourquoi nous, au niveau de la CAP, on a décidé d'organiser les assises des médias. Ces assises des médias vont nous permettre de faire une évaluation. Prendre le code de la presse, prendre la convention collective également qui encadre le métier, faire une évaluation, que ce soit les conditions de travail, que ce soit la situation également des entreprises de presse, ces assises vont nous permettre de faire cette évaluation et de poser le document auprès du président de la République pour trouver une solution. Parce que parmi les dispositions qui ont été appliquées, il y a par exemple la carte nationale de presse. Mais on ne cesse de le dire, la carte nationale de presse règle une partie du problème, mais pas tout le problème. Donc c'est pourquoi ces assises-là sont importantes et nous invitons tous les acteurs des médias à y prendre part, parce que nous allons même inviter d'autres personnalités qui ne seront pas dans, dans notre secteur, les acteurs politiques... Euh, les autorités coutumières, religieuses, donc, elles seront toutes conviées à cet atelier-là ou bien à ces assises-là qui vont durer au moins trois mois. Pendant trois mois, nous allons travailler pour faire une évaluation. Nous, au niveau de la convention, par exemple, nous allons descendre sur le terrain, nous allons aller voir les correspondants parce que nous comptons venir lors de ces assises-là avec un document qui sera la contribution de la convention. Nous avons mené une étude actuellement. Une étude, nous l'avons révélée d'ailleurs la dernière fois donc, où, sur les antennes de Réunion, euh, les premiers résultats. Et sincèrement, c'est inquiétant parce que les résultats montrent, que, montrent la situation donc, délétère des, des reporters dans les rédactions. Donc nous devons trouver des solutions à tous ces mots qui gangrènent notre métier. Et la carte nationale de la presse, son importance pour les journalistes, Miguel Mara En fait, la carte, elle est très importante mmh. parce que. C'est la carte qui permet de définir qui est un professionnel des médias de celui qui ne l'est pas. Mais, nous l'avons dit tout à l'heure, euh, la carte seulement ne règle pas le problème. Il y a également d'autres dispositions qui doivent accompagner cette carte-là. Mais ce que nous demandons déjà, c'est au gouvernement d'appliquer rigoureusement euh, cette carte-là. Il n'y a que l'Assemblée nationale, l'ambassade des États-Unis, qui oui. demande la carte nationale de presse avant d'accéder dans leurs locaux. Donc, nous invitons le gouvernement, nous invitons également même les partis de l'opposition, parce que pour leur sécurité, ils doivent savoir qui participe à leurs activités, à leurs conférences de presse. Maintenant, c'est très facile de rester dans ton coin, de confectionner une carte et pour ensuite se réclamer un professionnel des médias. Donc, c'est pourquoi nous invitons tous les confrères à aller se rendre à la maison de la presse pour avoir cette carte-là, parce qu'elle est très importante. La carte, elle est très importante. Il y a également des avantages. Peut-être qu'on va y revenir euh, bientôt avec la, la commission, les responsables de la commission vont y revenir avec le ministère. Mais nous l'avons rappelé hier au présence. Nous ne pouvons pas voter euh, une loi, mettre beaucoup d'argent beaucoup également pour euh, avoir cette carte-là, mais quand, euh, au moment de, de l'appliquer, ça, ça pose problème. Au Sénégal... En matière de, de vote des de lois, on peut dire que nous sommes les meilleurs. Mais au moment d'appliquer à cette fois, donc nous sommes les derniers. Et ça, sincèrement, c'est à déplorer. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de, de liberté de presse au Sénégal Une réponse peut-être sous, sous deux angles. Oui. Au Sénégal, la liberté de la presse est garantie si on regarde par exemple euh, le nombre de quotidiens qui existent dans notre pays, le nombre de télévisions qui existent. Au Sénégal, le nombre de radios, plus de 300 sites au Sénégal. Sur ce plan, on peut dire que la liberté de presse est garantie. Maintenant, sous un autre angle, on peut dire qu'il y a une menace qui est là, parce que au Sénégal, quand vous avez une position qui est en faveur, une position en faveur de l'État du Sénégal, vous êtes attaqué par ceux qui sont au niveau de l'opposition. Nous avons vu le cas euh, lors des événements du mois de mars, des organes, des entités de presse ont été attaqués. Si vous avez également une position en faveur de l'opposition, vous êtes traqué par l'État du Sénégal. Donc, en tout cas, c'est cette impression-là que nous, les acteurs des médias, c'est cette impression-là que nous avons. Donc, on peut dire que oui, la liberté de la presse est garantie, mais il y a des menaces qui sont là et des menaces qui sont réelles. Voilà. Merci beaucoup, Megu Maramdiaye, pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes le président de la Convention des jeunes reporters à du Sénégal, membre également de la coordination des associations de presse CAP. Association de presse CAP. Association